Pourquoi j'ai voulu faire ce métier Pour la proximité avec les gens. Auparavant, donc, j'étais euh, gendarme. Et il euh, y a six ans, j'ai eu l'opportunité de faire un détachement en police municipale. À l'issue euh, du BEP, j'ai été travailler dans le civil. J'ai fait un peu de tout. J'ai travaillé à l'usine. J'ai fait les ménages. J'ai vendu de, de vendeuse en boulangerie. À la qualité, ben, humaine, humaine, parce qu'on a beaucoup de rapports avec les gens, des gens qui vivent dans la rue des commerçants, les euh, administrés comme euh, toi par exemple, des petits jeunes.